Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape, on va voir comment personnaliser des raccourcis clavier pour réaliser ce type d'illustration. On se concentrera sur le texte. Alors petite info, j'utilise la version Inkscape 1.1 alpha et puis comme affichage j'ai choisi l'affichage par défaut. Donc pour créer ou modifier un raccourci, on va cliquer là-dessus, on va dans Interface et on choisit ici keyboard ou raccourci clavier, ça dépend si ça a été traduit ou pas dans votre interface Inkscape. Et moi ce que je veux modifier c'est la largeur. Donc ici on a une petite zone de recherche, et si on tape largeur, Inkscape nous indique que les largeurs sont dans le menu édition, donc je clique sur la petite flèche. Et à ce moment-là, je peux avoir une largeur séparée, c'est ce que je souhaite. Alors je vais réinitialiser pour vous montrer ce que ça donne. Largeur. Pour modifier le raccourci, je double-clique à cet endroit-là. Voilà, à ce moment-là, il est marqué Nouveau raccourci. Et je fais par exemple CTRL-ALT-F. Donc là, c'est pour la largeur. Et puis je veux également modifier la hauteur. Voilà, donc c'est la hauteur séparée que je veux. Donc je double-clique à cet endroit-là. Je fais CTRL-SHIFT-ALT-F. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va voir sur un nouveau document comment modifier le texte. Pour cela, je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je vais venir coller un nouveau texte. Avant, je vais fermer ça. Voilà. Donc, je vais ici rechercher le texte. Donc, je fais Ctrl A, je copie Ctrl C. Je vais dans Inkscape. Je sélectionne ici l'outil créer et éditer des textes. Je clique, on voit que le raccourci c'était. Je clique, il y a un petit curseur qui apparaît et je vais dans édition, coller ou je fais Ctrl V. Donc, Ctrl V. Voilà, j'ai mon texte qui a été mis, je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, on voit que le raccourci c'est S, mais c'est également F1, on va cliquer sur cet objet et on va appuyer sur espace pour dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer on peut faire également CTRL D, mais là c'est vraiment intéressant de connaître le raccourci, donc je clique et je reste appuyé avec le clic gauche de la souris, puis j'appuie sur espace tout simplement, et vous voyez, hop ça duplique, et je peux comme ça facilement dupliquer mon texte, et je vais garder que des groupes de mots qui m'intéressent, donc là je vais venir supprimer tout ça, je vais garder dans la, là. là je vais garder monnaie libre, pardon monnaie, ensuite je vais garder libre, après je vais garder juste le L', voilà. Après ici je vais garder humain, là ce sera EO, après ce sera cœur, de la création et monétaire. Voilà. Donc, ceci étant fait, toujours avec la flèche noire sélectionnée, je clique, je glisse, je sélectionne tous les mots, je clique ici sur l'outil texte où on sait que le raccourci c'était. À ce moment-là, ici, je peux cliquer sur la petite flèche pour avoir le menu déroulant et choisir la police qui m'intéresse. Moi, j'aime bien l'impact. Voilà. Et on va sélectionner avec l'outil flèche noire des groupes de mots qui nous intéressent. Donc, moi, ce que je vais sélectionner, c'est monnaie ici. D'ailleurs, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Après, avec Shift, je sélectionne Libre. Humain, cœur, création monétaire. Et je fais le raccourci, CTRL-ALT-F. Alors d'abord il faut copier, alors je clique sur ce mot, je copie, CTRL-C. Donc je sélectionne monnaie, libre, humain, cœur, création monétaire, CTRL-ALT-F. Alors là on voit le petit problème, c'est que ça a bien mis la même largeur, par contre ça a déformé les mots. Moi je ne veux pas ça, donc CTRL-Z. Je clique sur le cadenas là, donc CTRL-ALT-F. À ce moment là, vous voyez tout est bien même largeur et les mots n'ont pas été déformés après on va cliquer là dessus pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuer et on va les aligner dans la page comme ceci on va sélectionner ces mots là on va les réduire un petit peu voilà comme ceci donc ctrl c je sélectionne tout le reste ctrl shift alt f ce qui correspond en fait à coller la hauteur voilà on va pouvoir déplacer comme ceci on va rapprocher tout ça de façon à ce que ce soit un peu plus serré Hop, ça devrait être pas trop mal. Voilà, CTRL A pour tout sélectionner. On aligne verticalement et puis on peut également jouer sur la distance entre les, les objets, comme ceci. On va agrandir tout ça. On appuie sur CTRL SHIFT. On va donner une petite couleur bleue à certains mots. Donc ici, ce sera du bleu. Si je double-clique ici, ça fait apparaître le menu File and Stroke, c'est-à-dire fond et contour. Et on va pouvoir choisir ici la couleur en faisant glisser ici le, le petit trait, je clique dessus, hop Et puis là j'ai un petit rond, si je clique sur le petit rond et que je glisse, je vais pouvoir modifier un petit peu la couleur. Voilà on va dire que c'est pas trop mal, après je sélectionne humain et cœur, je mets une petite couleur rouge ici, celle-ci elle est pas mal. Et je vais mettre un petit fond, donc je mets un fond en cliquant sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. On va activer le magnétisme de la page, comme ça lorsque je mets à cet endroit là j'ai une petite information puis j'ai une aimantation, comme quoi je suis bien... Au coin de la page, je clique, je glisse, je vais à l'autre coin de la page, donc là c'est parfait, je relâche. Je place cet objet à l'arrière-plan, donc pour cela je clique sur la flèche noire, et je clique là-dessus, à cet endroit-là, voilà, de façon à ce que ce soit à l'arrière. Avec l'outil pipette, je clique sur la pipette ici, donc le raccourci c'est D, mais c'est également F7. Je récupère la couleur, là je vais diminuer un petit peu la couleur en cliquant sur le petit rond et en déplaçant vers le blanc, comme ceci, voilà.